Yo, c'est j'espère que vous avez la forme, moi ça va, regardez ce beau soleil, les carabes bon. mis à part les grosses chaleurs, mais sinon c'est nickel. Alors aujourd'hui, je vais parler d'un thème que j'ai lancé, c'est un petit Versus, un petit format vidéo que j'aime bien, je vais essayer d'en sortir le plus souvent, c'est pour euh, me, essayer de mettre deux fronts, deux motos, euh, bien sûr hein, de même catégorie, de même cylindrée et, et de même architecture moteur voir ce que vous en pensez, pour savoir votre avis et puis également voilà pour parler de comment on parlerait sur un forum, comment on fait à chaque fois hein, pour donner un avis sur l'actuelle moto, l'actualité moto ou c'est qui va sortir euh, ou ce qui est sorti. Alors aujourd'hui j'avais mis j'avais fait une vidéo présentation pour vous montrer d'abord le thème dont je vais parler là c'est la Honda Hornet contre la XSR 700. Alors attention j'ai pas choisi ça pour rien c'est que les deux motos Bon, une est déjà sortie, c'est un bicylindre donc de 700 cm3 et la Hornet c'est annoncé c'est dit, ça va être un, un bicylindre de 750 cm3, donc c'est pour ça que je n'ai pas choisi deux motos au hasard. Et en plus, l'une va être, je ne dirais pas néo rétro mais va quand même ressembler à, un peu à la CB650R que, que je conduis actuellement croyez pas que ça va être un changement radical radical parce qu'on a vu que cette formule marchait très bien le néo-rétro donc on va essayer quand même d'avoir des lignes assez similaires et l'autre qui est une néo-rétro aussi qui est de la XSR 700 donc de Yamaha alors ces deux motos ont pratiquement la même philosophie ce sont des rosters mid-size, comme la mienne, comme celle que je suis en train de conduire, euh, sauf que la mienne, bon, c'est un 4 cylindres. Euh, ce sont des motos qui ont une vitesse de pointe, grosso modo, à peu près de 200-210 km h comme la mienne. Euh, des motos qui sont assez accessibles, qui ne sont pas très euh, exigeantes, faciles de prise en main, comme la mienne. C'est des motos qui peu, comme on dit, comme on dirait dans, dans, dans l'électronique, un peu plug and play. Hein, quand tu arrives, tu te mets directement dessus, tu conduis. Ça demande pas des, des, énormément d'attention ou, ou de technique comme me ferait par exemple une, euh, une, comme s'appelle, euh, merde, une, je sais pas une Street Fighter par exemple de Dugati ou une MT10 de Yamaha qui sont assez exigeantes comme moto une, ou alors une sportive comme une ER1 machin comme ça. Ça demande un certain temps d'adaptation ou comme vous ferez par exemple une enduro euh, si vous commencez à toucher la terre là ça demande une certaine expérience euh, là c'est des motos très basiques. la mienne c'est une moto dès que je l'ai eue je suis monté dessus en même pas une en une heure c'est comme si j'avais toujours piloté dessus donc voilà le truc c'est que la, la hornette quand elle va quand elle va sortir elle, elle veut se mettre de front face à ces motos là face par exemple à la, à la, à la Triomphe Trident Face à la XSR 700 J'aurais pu mettre même la Trident C'est exactement la même chose euh, Elle veut essayer de se mettre dans ce créneau De moto facile Tout en ayant une, une cylindrée assez euh, Agréable à piloter 750 c'est très bien C'est comme la mienne hein. Moi c'est 650 C'est des moteurs agréables Ils ont opté pour le bicylindre bon, J'ai vu beaucoup de commentaires de gens Qui, euh, qui n'ont pas du tout apprécié euh, Femme ou hommes hein. Euh, pas du tout apprécié, ils voulaient un 4 cylindres donc vous voyez que je ne suis pas le seul à penser ça il y a énormément de personnes qui ont été dégoûtées dès qu'ils ont vu vraiment l'annonce que c'était un bicylindre ils ont dit c'est une énorme erreur de Honda on aurait dû rester sur un 4 cylindres et je suis le premier d'accord sur cette philosophie bon, ils ont décidé de passer sur un bicylindre, Yamaha eux ont toujours opté pour le bicylindre donc là on ne peut pas le reprocher pour eux c'est soit le bicylindre, soit le 3 cylindres après les 4 cylindres pour eux ce sont les grosses grosses cylindrées euh, à partir de dans les milles en dessous, pour eux, pour eux, ça doit rester soit du bi, soit du 3 cylindres. C'est aussi simple que ça. Pour eux, c'est comme ça. Donc leur fait, mais Honda, non, c'était pas ça leur philosophie. Donc, est-ce que la Honda Hornet, par rapport à une XSR 700, est-ce qu'elle ne va pas faire fausse route Est-ce qu'elle ne va pas se retrouver face à, à une erreur, de, on dirait, -je, de, de motorisation C'est ça qu'il faut se poser la question. Parce que ceux qui vont acheter la Hornet... Euh, ils vont avoir toujours dans l'idée déjà euh, les, les, anciennes, les anciennes choses que qui c'était un 4 cylindres et là ils vont se retrouver face à un bicylindre comme une XSR 700. mais comme elle vaudra beaucoup plus cher que la XSR 700, même beaucoup plus cher, elle vaudra au moins, vous pouvez dire, au moins entre 2500 presque 3000 euros de plus. Hein. Ça, c'est sûr, sûr, sûr, sûr. Pour moi, la, la, la Hornet sera vendue dans les 12 000 euros alors qu'une XSR 700, je crois qu'elle est dans les 8003 ou ouais, un truc comme ça hein. ou 8005, pas plus. Donc, c'est ça le truc. Le type, il est d'un côté, j'ai une XSR, XSR, putain le nom, 700, qui vaut dans les 8500, à peu près, grosso modo, euh, qui a pratiquement la même autorisation. C'est un bicylin 700 cm. Et l'autre, je l'ai la payer au moins 12 000 euros et j'ai exactement la même autorisation. Parce qu'ils disent, ouais, ça va être le moteur de l'Africa Twin, un tout nouveau moteur. Non, être, en gros, c'est le moteur de l'Africa Twin dégonflé, c'est aussi simple que ça. Ça ne va pas être un nouveau moteur, ça va du tout, c'est juste un moteur dégonflé. Euh, un peu comme il avait fait euh, KTM quand ils avaient sorti la 790 la 7 après ils ont passé à la 890 ils ont juste un petit peu augmenté l'alésage du piston du cylindre je veux dire il y un peu augmenté le piston et ils sont passés à la 890 c'est exactement le même moteur donc euh, voilà c'est ça le problème est-ce que Honda ne fait pas fausse route et vous du coup qu'est-ce que vous achèterez est-ce que vous êtes prêt à mettre deux, deux, entre 2 à 3 000 euros de plus euh, même 000, pratiquement 4000 euros de plus pour avoir une, une Honda Hornet qui au final va être un bicylindre de 750 cm3 ou est-ce que vous, vous pouvez plutôt dire à ce moment là je prends une, une XSR 700 de Yamaha qui est un bicylindre de 700 cm3 après attention c'est vrai que qualité, finition et, et les plastiques et tout Honda a toujours été supérieur à Yamaha j'ai eu des Yamaha même des motocross, vous voyez vraiment la différence. et Justement, Yamaha arrive à faire baisser son coût de production parce que quand vous voyez les qualités des matériaux, des plastiques et tout, c'est pas non plus le, le, le, le C'est pas non plus les machines de guerre. Hein. Je veux dire, c'est pas non plus une finition de, de, de, de furieux. Après, attention, ça reste toujours des belles motos. Hein. Et les moteurs sont très efficaces et très fiables. Je parle juste au niveau des plastiques. Et en tout, on sent que c'est moins... Voilà. Alors que c'est vraiment... Comme la mine, vous voyez, la voyez d'ailleurs en ce moment, c'est vraiment le top qualité, que ce soit assemblage, finition, tout, c'est vraiment le top. Donc je sais pas. C'est euh, pour ça que je, j'ai je sorti cette vidéo avant qu'elle qu soit vraiment présentée, la, la, la, la Honda, parce qu'elle va être sous peu, hein, c'est vraiment, ils hein, c'est vraiment sous Peut-être au mois d'octobre nous novembre, elle est présentée. Hein. Donc est-ce que, est que vous êtes prêt à mettre 4000 euros de plus pour, pour acheter ça as Celle qui est passée devant moi, là, c'est une, une F, c'est une 900 là, euh, BMW. Oh, c'est F900 RR euh, est-ce que vous êtes prêt à mettre 3 4000 euros de plus là par exemple celle qui me suit là, là celle qui est devant moi là c'est une 900 bicylindre c'est BMW, c'est un, un roster euh, c'est même plus du mid-size hein, qui, qui se vend très bien chez eux hein. c'est euh, assez ouais. juste avant de mettre un gros prix à mettre une S1000 RR vous avez ça euh, Qu'est-ce que je veux dire Donc voilà, c'est ça le truc. Est-ce que vous êtes prêt à mettre autant d'argent pour juste avoir un bicylindre de 750 cm3 En gros, 50 cm de plus qu'une XSR 700. C'est ça le truc. Après, si vous êtes un aficionados de Honda, bon, je vais doubler. C'est ça, je sais pas. Moi, moi, franchement, je me pose des questions. Après, il faut voir la finition, il faut voir la gueule à moto. Il faut voir aussi l'électronique de pointe qui a dessus, parce que c'est vrai que la XSR est assez juste. Au Niveau électronique, c'est vraiment le, le, le CE, c'est le, le minimum syndical. Il n'y a pas de mode moteur, il n'y a rien, il y a juste un anti-patinage et l'ABS sur la XSR 700. Il n'y a rien du tout. C'est comme la mienne, la mienne c'est pareil. C'est juste un anti-patinage, un, un embrayage anti-dribble et, et, et, et l'ABS. Il n'y a pas de mode moteur, il n'y a rien du tout. Donc voilà, c'est à voir, c'est à voir. Vous me direz en commentaire, voilà, je fais ce versus pour, pour essayer de voir votre avis. Euh, soyez honnête dites moi vraiment si vous êtes prêt à mettre 3-4000 000 euros de plus juste pour avoir par exemple un écran TFT avoir peut-être une option ou deux ou est-ce que vous êtes prêt à passer sur une XSR700 voilà sans compter vraiment sur le design parce que c'est pas vraiment le design de la Honda mais voilà, donnez moi déjà un avis allez écoutez, je vous souhaite une bonne continuation je vous remercie, faites attention sur la route faites attention avec ces grosses chaleurs également euh, merci de votre fidélité n'oubliez pas le pouce bleu de vous abonner pour le référencement c'est très important et je compte sur vous en tout cas, jusqu'à présent, vous m'avez toujours soutenu et je vous en remercie. Allez, ciao, ciao.